Dans la vie, au début on est, à la fin on meurt. Entre les deux, il se passe des trucs. Bref, c'est l'histoire du meuf. Je m'appelle Francesca, j'ai 23 ans. Je décroche un boulot de réceptionniste à 17 km de chez moi. J'avais le permis, mais qu'une paire de chaussures. Bref, ça a galère. Il fallait que je m'organise avec les transports en commun. Je devais oui, me rendre pied de à pied à la gare en 15 minutes. Attendre le train. Prends le train arrêt, attendre le bus, prendre le bus et attendre jusqu'à destination, temps de trajet estimé 20 minutes, temps réel 2 heures. Vu que mon boss a aménagé mon emploi du temps avec les horaires d'écart, cars, je dois rapidement trouver une voiture. Je l'ai donc cherchée par internet. J'ai même demandé par téléphone oh, s'ils oui. avaient des voitures pas chères. Oui, je n'ai trouvé une. Et c'est là que j'ai découvert la joie des embouquillages. la sympathie des automobilistes. Et le prix de dépannage le dimanche après-midi. Désespéré, je contacte la mission locale des jeunes. Ma conseillère me parle de passerelles. association qui loue des voitures pas chères. Je vais à pied. Je me suis même perdue. J'ai fini par trouver un check-up, des dossiers. J'avais des nouvelles voitures pour aller travailler. Bref, jusqu'ici, tout va bien.